Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez peut-être euh, quelle méthode de trading serait la, la mieux adaptée pour vous. Eh bien, moi je vous conseille, euh, suite aux nombreuses années d'expérience que j'ai dans le trading, je vous conseille de commencer avec le scalping. Pourquoi le scalping Eh bien, le scalping, vous allez faire peut-être 10-20 trades par jour, alors que si vous faites du day trading ou du swing trading, vous allez faire beaucoup moins de trades et vous mettrez donc beaucoup plus de temps pour apprendre une méthode efficace de trading. Par exemple si vous choisissez le swing trading parce que vous vous dites bon je vais prendre un trade de temps en temps eh bien si vous faites des mauvais trades il vous faudra beaucoup plus longtemps pour apprendre de vos erreurs. Si vous faites par exemple un trade par semaine vous allez faire 52 trades par an donc vous n'allez pas progresser très rapidement euh, à moins que vous ayez trouvé tout de suite euh, une bonne méthode de, de swing trading mais c'est peu probable alors qu'à l'inverse si vous faites du scalping eh bien vous allez faire euh, 10 ou 20 ou 30 trades par jour et très rapidement vous pourrez vérifier que la méthode que vous utilisez est efficace et je ne connais aucun swing trader qui est un bon scalper, qui est un bon day trader par contre si vous apprenez le scalping, vous pouvez être bon en scalping, en day trading et en swing trading. C'est la raison pour laquelle, c'est différentes raisons, donc pour lesquelles je trouve qu'il est bien mieux de commencer avec le scalping. Après, si vous souhaitez prendre des trades à plus long terme, vous pourrez le faire en ayant appris le scalping et vous pouvez également transformer un scalp en day trading, voire en swing trading, comme je l'explique dans ma formation au scalping. Donc vous n'avez pas l'obligation de décider aujourd'hui quel type de trading vous souhaitez adopter, euh, peut-être qu'un jour ce sera le swing trading, mais je vous conseille de commencer avec le scalping qui vous permettra après de tester différentes stratégies et de voir très rapidement si elles fonctionnent et ensuite de décider si vous passez à du day trading ou à du swing trading. Mais les bases que vous allez apprendre en scalping fonctionneront également en day trading et en swing trading. Donc vous avez une palette bien plus large si vous choisissez euh, le scalping au départ comme méthode de trading. Donc c'est mon conseil du jour, si vous ne savez pas encore si vous êtes plutôt day trader, swing trader ou scalper, apprenez une méthode de scalping et de cette manière-là vous comprendrez les bases, vous pourrez les tester bien plus rapidement et vous arriverez à de meilleurs résultats plus rapidement. Normalement, il y a également un facteur à tenir en compte, c'est que le scalping, vous avez un taux de réussite bien supérieur au day trading ou au swing trading. Donc vous avez normalement minimum 85% de taux de réussite si vous avez une bonne méthode de scalping, et à ce moment-là, vous verrez très rapidement si vous atteignez ces résultats, en commençant bien sûr sur un compte de démonstration, et si vous n'avez pas de bons résultats et eh bien vous pourrez chercher une autre méthode de scalping mais très rapidement vous pourrez décider quelle est la méthode qui vous convient le mieux en scalping et après l'adapter éventuellement au day trading ou au swing trading. Donc si vous n'avez pas encore trouvé une bonne méthode de scalping et eh bien je vous invite, vous avez un lien ici vers ma méthode de scalping et vous découvrirez ainsi les différentes techniques